alors, comment déjà est-ce qu'on peut se limiter dans un sport On peut se limiter dans un sport à, à partir du moment où on voit déjà qu'on a comme un plafond de verre. Qu c'est quand même bizarre, là. à un moment donné, on performait jusqu'à un certain niveau. Et pour passer au niveau supérieur, on a l'impression qu'on qu est en train de forcer. Les choses ne viennent pas à nous fluidement. Donc là, c'est qu'on est en train de se limiter. La première chose à voir déjà, c'est 1. Qu'est-ce que tu admires chez des concurrents ou chez des gens qui sont dans la même, dans la même pratique que toi Exemple avec ce, ce, ce gars qui voulait justement aller, lui, c'était sur des championnats du monde et bah, il faisait des compétitions à l'international, mais il n'était pas premier. Et donc déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'est-ce qu que tu admires chez le premier Et là, il a vu que ah bah, lui, il est déterminé, ok Et du coup, on est on allé voir sous quelle forme lui aussi était déterminé afin qu'il soit bah, totalement bien. Pourquoi Parce que que tu admires quelque chose chez un autre, ok, et tu dis lui. Donc la question à se poser pour ça elle est très simple, c'est regarde qu'est-ce que tu perçois que l'autre a que toi tu n'as pas. Ah bah il a la détermination par exemple. Moi je l'ai moins. Et là quand on va faire ça, on va aller vous faire avec la dépolarisation inversée, on va voir sous quelle forme moi aussi je l'ai. Sous quelle forme moi aussi je l'ai et ça s'exprime. Jusqu'à temps que voir que que bah, nous aussi, sous notre forme, on l'a, et finalement, bah, ça va, en fait, on, on peut y aller, et que, euh, que l'autre, il y a des fois aussi où il n'est pas déterminé. Par exemple, avec une autre athlète, ce coup-ci, sur les, sur les derniers Jeux Olympiques, où justement, elle disait, bah, elle, les Italiennes, elles arrivent avec un regard de tueuse et tout, etc., elles sont plus déterminées que moi. Et donc, quand on est regardé, ok, toi, sous quelle forme tu es déterminé, Donc, elle voyait qu'elle, elle était plutôt posée, elle arrivait d'une manière posée. Et du coup, après avec tout le process de dépolarisation inversée que vous pouvez regarder dans, dans le livre, euh, vous pouvez regarder dans les commentaires là, vous avez le livre qui est accessible. Eh bien, euh, elle a vu que elle aussi, sous sa forme, elle était déterminée, mais elle n'allait pas jouer le montrer à l'extérieur. Et en voyant ça, en fait, à la fin de la dépolarisation inversée, elle a vu que parfois ces filles là eh bien, étaient en train de surjouer la chose. Et du coup, elle s'est dit paf, mais en fait, c'est bon. Des fois, elles sont. Elle joue la détermination, mais au fond d'elle, c'est juste pour cacher un manque de confiance en soi. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, c'est une spécificité parmi tant d'autres, mais c'est juste pour vous faire comprendre que tant que vous dites que ah, lui, il a ça et moi, je ne l'ai pas, vous êtes en train de vous minimiser inconsciemment. Et donc, inconsciemment, vous êtes en train de vous limiter et vous empêcher de jouer dans un niveau de jeu qui est euh, au-dessus. Quand vous faites vraiment ça paf à la fin vous avez cette prise de conscience en maintenant mais en fait c'est bon j'ai le droit de gagner j'ai le droit de le battre et moi aussi je peux si je paye le prix donc c'est vraiment vraiment important dès que vous regardez un concurrent vous perdez votre avantage concurrentiel puisque vous vous empêchez d'être uniquement sur vous même pour pouvoir bah, vous dépasser et vous euh, et vous donner. ok dès que vous comparez à quelqu'un vous êtes inconsciemment en train de vous soit vous exagérer Genre ah c'est bon je suis au-dessus de lui donc on s'exagère soit on est en train de se minimiser en mode ah là je suis moins bon que lui et dès qu'on s'exagère ou on se minimise bah on n'est pas connecté à nous-mêmes dans notre à la fois dans l'humilité et à la fois dans l'envie de dépasser donc on est vraiment dans l'authenticité et du coup, en fait, eh ben, euh, ben on se limite. Donc voilà comment euh, comment est-ce qu'on peut se limiter en sport. C'est simplement, enfin, beaucoup déjà par la comparaison. Et après, il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas abordées aujourd'hui, notamment la peur de l'échec, euh, le fait de se dire, allez, il faut être humble absolument et s'empêcher de dire, ah mais ben en fait, mais moi aussi, j'ai envie d'être champion du monde et j'ai le droit de l'être et de le dire à voix haute. Ça, si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de le dire à voix haute, bah ben inconsciemment vous limitez. C'est-à-dire qu'il y a votre tête qui a envie d'y aller, mais votre corps qui se dit... Ah mais non mais ça c'est pas de dire ça et donc clac il verrouille l'énergie l'énergie tourne pas.